Bonjour moi du futur, avant de commencer cette vidéo, je voudrais te demander si tu vas bien et une chose aussi très importante, j'espère que la terre est toujours en état hein, parce que vu comment avance 2020, je ne suis pas sûre qu'il reste grand chose en 2030. Hein. Tu es rentré dans la gendarmerie? Tu voulais intégrer la brigade de recherche? Tu l'as fait comme tu le souhaitais? Ou dans la douane comme tu voulais? Si c'est pas le cas, j'espère que tu t'es trouvé un boulot, tu peux faire beaucoup de fréquents. Hein, parce que, de nous deux, on sait très bien que c'est l'argent qui fait notre bonheur, hein. Tu te souviens que je me disais théiste, mais j'ai envie de prier. Si tu pries et que tu te voiles, je suis vraiment contente, pour du futur. Je suis très contente de toi. Et je voudrais pas non plus que tu te voiles parce qu'on te l'a imposé. Parce qu'on t'a dit, tu es musulmane, oui, il faut te voiler, il faut prier, cest tu là Non. Je voudrais que tu te voiles parce que tu l'as décidé. J'espère bien que tu as trouvé ta place. Même si tu n'es pas, selon les normes de la société tout, musulmane, blanche, belle. Moi, personnellement, je te trouve magnifique, hein? je te trouve super belle. Mais ta société voit autre chose. Une fille qui est née d'un mélange de religions chrétienne et musulmane, qui est égarée, Et qui n'a pas sa place ici. Cher moi du futur. Là, je suis sûre que tu es en train de pleurer. Parce que tu adores ça. Je ne sais pas pourquoi. <rire> tu pleures tout le temps. Promets-moi de toujours sourire. Peu importe ce qui se passe. Même si tout part en vrai. Arrête de pleurer à chaque instant. C'est pas la solution. Il faut que tu te lèves, que tu ailles chercher le problème et résoudre la solution. Je sais que par rapport à certaines actions que j'ai faites, tu ne voudras pas te souvenir de moi. Mais, sache que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Je voulais que tu aies une vie pleine d'aventures. Que tu ne regrettes rien. Tu sais ce qu'on dit. Mais il faut vivre avec de remords qu'avec de regrets. Et si ça te cause un tort là où tu es maintenant, je te demande de me pardonner. Je voulais juste faire ton bonheur. Que vous, du futur, sois heureuse. Au revoir, moi du futur. Cher futur, amadou Di futur, n'ambata. J'espère que si tu as choisi ma weli, ma hawa de na wada. A ma hi galé, tari ma yo, le jam. Seloum penni, tu peux me ha à de nehima. Cher futur, merci de m'avoir écouté. J'espère ta vie sera comme je l'ai espéré. Cher futur, moi, futur, moi, futur, moi. Cher futur, moi, futur, moi, futur, moi. Cher futur, moi, futur, moi, futur, moi.